Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, on est super heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir. Euh, comme l'écrivait très justement ce matin Consentis dans une publication, l'éducation sexuelle n'est pas obscène, mais nécessaire. Nous sommes en fait partie du constat que nos cours d'éducation sexuelle, parfois inexistants, se résumaient bien trop souvent à ça. La prévention des ISTMST, le fonctionnement des règles, la reproduction, les sexualités abordées d'un point de vue exclusivement masculin et hétéro, euh, et l'éternel préservatif déplié sur une banane. Il serait peut-être temps, en 2019, de lever les tabous sur la manière dont on aborde le sexe. Qu'on se le dise, regarder du porno, ça peut être bien, mais s'éduquer au porno, il en est hors de question. Et pour pallier ce problème, l'éducation sexuelle positive s'impose. Les Chahuteuses, c'est une association qui offre pour des sexualités joyeuses et euh, qui crée des événements en fait, qui sont des espaces d'exploration pour pouvoir euh, amener cette discussion-là et euh, expérimenter ce, a, ce dont on n'a pas l'habitude de parler dans notre vie. Avec les EXPLOS, on veut multiplier les moments de parole autour du corps des femmes. Euh, le but, ce serait de créer une communauté intergénérationnelle et intersectionnelle euh, qui essaie de recréer une nouvelle forme de parole autour de l'intime qui serait un peu plus empreinte d'humour et de légèreté. Alors, on est Sarah Constantin. Et elle vient du De Clit Révolution. Clit Révolution, c'est une série documentaire participative où on part en road trip à la rencontre de femmes partout dans le monde. Des femmes qui sont des héroïnes pour nous et qui se réapproprient leur sexualité pour défier la norme et botter le cul du patriarcat. Donc on fait partie de l'association Consentis. C'est une association qui a été créée il y a à peu près un an et qui a pour but de faire de la sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles dans les lieux festifs. Alors moi c'est Paola, je représente une association qui s'appelle En Avant Toutes, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, spécifiquement aux jeunes femmes, et c'est l'association qui a créé le premier chat pour les jeunes femmes victimes de violences, donc c'est comme si on appelait un numéro, sauf que là on a une réponse par une écoutante sur internet. Bonsoir, je m'appelle Fanny, je représente Génération cobaye ce soir, une asso qui sensibilise au lien qu'il y a entre santé et pollution environnementale. On utilise le prisme de la sexualité pour s'adresser aux 18-35 ans, et donc on a créé la campagne des 7 commandements de l'éco-orgasme. Ok, donc je suis Manon Jovenot de la Lovely Company. On est une compagnie de théâtre et on fait des spectacles féministes et engagés. Porter des soutiens non Le tout, c'est juste de ne pas culpabiliser en fait qu'on en porte ou qu'on en porte pas. Actuellement, il y, y a toujours cette barrière de euh, le corps féminin et sexualisé. C'est la dépossession du corps de la femme en le transformant en quelque chose qui n'est pas. Sur la question du rapport au corps, personnellement, j'ai rien trouvé de plus libérateur que de voir des illustrations. En fait, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a d'autres corps qui existent. Non, mais c'est vrai qu'actuellement, en termes de plaisir, il n'y a qu'un angle de vue, que c'est l'homme dominant euh, qui pénètre. La femme est toujours euh, soumise à ce même schéma. Est-ce qu'on parle aussi euh, des séries ou des des films où en deux secondes le mec il la plaque contre le mur. C'est un schéma qui n'est pas que dans les contenus pornographiques, c'est un schéma qui est partout. Quand je vois qu'il la pénètre et qu'elle joue direct, je me dis mais c'est une, une blague en fait. Ouais, c'est ça, ça une... l'image qu'on donne aux jeunes et parce qu'on parle pas de plaisir. L'amour, c'est pas uniquement la pénétration. C'est quoi la fin d'un rapport sexuel homme-femme Je en fait, euh... quoi aussi c'est terminé euh... Je pense qu'on est tous ici convaincu que c'est nécessaire d'en parler. Je pense qu'on aurait tous beaucoup mieux vécu ah ouais. notre vie sexuelle si quelqu'un que nous en avait parlé. Alors on a beaucoup parlé d'éducation ce soir. Euh, parce qu'il y avait différents thèmes. Euh, pas mal la, la parole aussi dans le, bah, avec son partenaire, dans un couple, c'est vraiment important de discuter. Donc par exemple, on a parlé du consentement et on s'est rendu compte au fil de la discussion que euh, bien souvent euh, le consentement n'allait pas de soi, il ne s'agissait pas simplement d'un oui ou d'un non et qu'on euh, n'était pas éduqué à euh, parler de ce qu'on ressentait, de ce dont on avait envie, de ce dont on n'avait pas envie et à poser la question à l'autre et à recevoir sa réponse. D'en parler et de parler laisser les choses faire. Enfin, moi personnellement en tout cas je me sens dans un âge où j'ai encore besoin d'être éduqué. On a souvent évoqué des œuvres artistiques qui euh, je pense peuvent permettre de diffuser des idées euh, en étant dans une certaine sécurité parce que on, on un petit peu le propos de soi-même et, euh, et on parle d'art donc ça peut paraître plus évident et en même temps ça permet de soulever beaucoup de questions et parfois même d'apporter des réponses de libérer la parole alors il ya beaucoup de beaucoup de discussions surtout au niveau de l'âge euh, à quel âge commencer à introduire l'éducation sexuelle c'est vraiment quelque chose euh, qui fait débat de manière générale donc ce volet là éducation parents enfants et le volet euh, réseaux sociaux parce que c'est un espace formidable un terrain de jeu formidable qui peut avoir des dérives mais sur lequel on peut faire tellement de choses et il faut l'investir l'envahir d'initiatives positives. Et c'est vrai que ce soir, on a beaucoup parlé de communication. Là, ce genre d'initiative par Astéria, c'est pile dans, dans ce qui est nécessaire et utile au quotidien pour euh, libérer la parole et, euh, et, et l'écouter surtout. J'ai trouvé ça hyper euh, divertissant, hyper... Euh, J'ai appris beaucoup de choses et c'est super de pouvoir échanger avec des gens qui viennent d'horizons différents, d'environnements différents, euh, de pays différents, qui ont des visions différentes des choses, qui... A, qui qui ont pas peur de communiquer, qui disent les choses personnelles aussi, qui témoignent et qui partagent les choses et c'est comme ça qu'on avancera. Etc. <rire>